salut tout le monde bienvenue à wheelman capsule numéro 170 aujourd'hui je vous fais la review du pineapple express cadeau d'un abonné content de vous voir aujourd'hui euh, le pineapple express vraiment surpris que ce soit pas encore la sqdc euh, marque très très populaire euh, vraiment qui a été populaire dans les années euh, 90 à cause d'un film. Euh, le film s'appelle « Pineapple Express ». Et puis euh, l'acteur principal, il s'appelle Seth Rogen. Ça, c'est lui, ça ici. Eh bien, ce gars-là, euh, il s'est associé avec « Canopy ». Et puis, euh, il a créé deux marques. Une marque avec deux variétés. La marque, euh, on l'a peut-être entendu un petit peu, ça s'appelle « House Plant pas H plant comme la variété, mais house comme maison, house plant. C'est un peu bizarre, euh, house plant qui ont seulement deux, deux variétés, le house plant sativa, et puis rapidement comme ça, on pourrait peut-être dire que le deuxième, ce serait house plant indica. Non, eux, ils ont fait le house plant sativa et le house plant hybride. Euh, la raison pour je parle de house plant, c'est parce que, le gars qui a investi l'argent avec Canopy, c'est l'acteur Seth Rogen. Et puis Seth Rogen, il n'a même pas été capable de convaincre Canopy de faire comme variété Pineapple Express. Le gars, il est reconnu à cause d'un film qui s'appelle Pineapple Express, qui est une variété de cannabis. Le gars, il sort une compagnie de cannabis. Il s'associe avec Canopy. Pas capable de mettre du Pineapple Express dans son contenant. Me semble que ça aurait été un genre de 2 pour 1, le genre marketing 101. Tu sais, cours de marketing 101. Si tu pognes un gars d'un film qui s'appelle Pineapple Express, puis tu te pognes, tu te dis, hey, euh, tu veux-tu partir une compagnie de cannabis avec Canopy? Première chose que tu fais, c'est que tu fais du Pineapple Express. Tu es l'acteur principal du film Pineapple Express. Tu pas me sortir un houseplant sativa. Qui, euh, la variété, c'est Houseplant Sativa qu'on ne sait même pas c'est quoi. puis ton histoire d'hybride, c'est quoi ton Houseplant hybride? Variété Houseplant hybride. Vraiment déçu là, de Canopy, avec tout le budget qu'ils ont. Euh, ils engagent des acteurs. Euh, ils engagent Snoop Dogg pour faire LBS. Ils engagent euh, Drake. Drake là, qui va bientôt avoir sa, sa compagnie de cannabis avec Canopy. Seth Rogen avec Houseplant et où le Pineapple Express. Mais laissez faire, on n'attendra pas après la SQDC pour avoir du Pineapple Express. On n'attendra pas après la SQDC pour avoir du Girl Scout Cookies. On n'attendra pas avec, après la SQDC pour avoir du Gorilla Glue. Finalement, on n'attendra pas la SQDC pour en tout. Donc, je vais remercier Mathieu pour le Pineapple Express. Euh, on s'est rencontrés, très sympathique. Joue ça avec vous. Euh, J'imagine que ça va goûter euh, l'ananas. Quand j'ai été voir sur le site de Leafly, L-E-A-F-L-Y, un site là, qui donne beaucoup d'informations. Ça sent bon. Ça sent bon. Il n'y a pas de cariophyllène là-dedans. Euh, cariophyllène, c'est la terpène que j'aime pas. Pourtant, c'est la terpène principale du pineapple express, selon Leafly. Mais moi, je peux vous garantir... Ben, ça a un petit goût de fruité, ok. Les autres ici, ils décrivent avec euh, un goût de pomme, mangue et pineapple. Pineapple, c'est ananas. Pomme, mangue, ananas. Mais pour ce qui est euh, eux, ils suggèrent euh, pomme, mangue, ananas. Ça, c'est les arômes. Puis pour les terpènes, ils disent euh, cariophyllène pour le poivré, euh, limonène pour le citrus, puis herbal. Herbal, euh, pour eux, là. Herbal. Le site de Lifly est fait différemment. Euh, il y a plus de descriptions. Ils mettent plus d'emphase sur la terpène. Euh, le herbal, pour eux, là, c'est le myrcène. Donc, à place de peut-être dire un petit coup poivré un petit coup euh, cariophilène peut-être que je me trompe avec boisé et puis cariophilène mais moi j'aurais plus le goût de te dire que ça aurait peut-être un petit goût de peut-être un petit peu plus là, de, de pineapple d'ananas et terreux donc euh, ici on me dit pomme apple euh, pomme mangue ananas euh, j'ai un petit peu de misère avec l'amande. C'est vraiment exotique. Euh, Peut-être la nana en premier. Peut-être un petit goût de pomme. Puis un petit goût de terreux. Peut-être que le terreux, je me trompe avec, euh, comme je l'ai dit, là, le poivré, le carufilène. J'en roule un. Euh, J'ai pris le temps de regarder tantôt. Vraiment, vraiment beaucoup de tricônes. Euh, L'humidité est parfaite. On s'est rencontrés la semaine dernière, moi puis Mathieu. Mathieu, euh, ça fait 5-6 reprises qui se commande du pineapple express <coughs> il se commande tout sur internet il a trouvé un bon site avec un bon prix et puis c'est vraiment la qualité euh, sa variété préférée depuis quelques mois pour Mathieu il avait mis, remis sans en main propre j'avais pas pris le temps de le regarder avec ma loupe mais euh, je suis beaucoup plus impressionné en ce moment beaucoup plus euh, surpris de, du moment que l'autre fois ça il, il me semble impropre, j'avais senti. Je ne l'avais pas vraiment regardé. On était quand même à noirceur. Vraiment plus beau que quest ce que je pensais, Mathieu. Vraiment, vraiment, vraiment. Euh, vraiment, vraiment plus beau que je pensais. Je vais pouvoir regarder cette belle cocotte-là. Là. Hey, J'ai l'équivalent au moins de 3 joints là-dedans. Là. Vraiment un gros merci, Mathieu. Environ 1 gramme. Euh, je vais essayer de retrouver mon contenant. C'est ça ici. Je vais prendre la peine de mettre une photo sur mon Instagram. La cocotte est quand même assez belle. Ici, là, j'ai deux bons morceaux. On va faire un très bon jeu avec ça. Écoute, c'est vraiment pas désagréable comme le cariophilène. J'ai la misère avec les flics. Je comprends pas pourquoi ils écrivent ça comme ça. Je sens aucunement le citron. Euh, écoute, tu fais confiance à Winman. Écoute, ananas très très léger avec un petit peu de. Euh, boisé. Non, pas boisé, pas boisé, terreux, terreux, terreux, terreux. Mais ça a l'air d'une qualité comme le premier Girl Scout Cookies que j'avais fumé. Euh, ça avait un super de bon goût avec un petit goût de terreux. Donc, euh, faut pas perdre panique avec ça. L'humidité est vraiment bonne. Puis pour ce qui est de la résine, c'est bien ça? C'est-tu résineux? C'est. Encore une, fois, encore une fois, il paraît que c'est la variété euh, qui fait en sorte que c'est résineux. Ça ne veut, veut pas nécessairement dire que résineux euh, va avec le THC, va avec le buzz. Il paraît que c'est vraiment la variété que, qui donne plus de résine. Pour ceux qui aiment faire euh, des euh, concentrés, euh, ceux qui utilisent la presse hein, pour presser le cannabis, pour en ressortir le concentrer en ressortir euh, le THC, peut-être que le Pineapple Express si vous prenez un bon grower, un bon producteur, peut-être qu'il va vous donner un cannabis de qualité avec beaucoup de résine, ce qui pourrait être intéressant pour vous, ceux qui ont des Vraiment, quand je vous dis que quand on égraine le cannabis, beaucoup d'entre vous sont convaincus que ça sent toujours plus fort, non, non, non, non. Le pineapple express que j'ai ici, mon ami, quand tu l'égraines, c'est le cannabis qui sent beaucoup plus fort que juste la cocotte. Je, je suis ici, là, puis je le sens vraiment très fort. Écoute, l'ananas ressort comme jamais. Je suis vraiment surpris de ça. Vraiment, vraiment surpris. Euh, si ça ne sentirait pas l'ananas, je ne te le dirais pas. ok. Vraiment surpris. J'ai goûté te le répéter dix fois. Ça sent l'ananas. Ça sent l'ananas. Euh, puis même que le goût de pomme, il n'y en a plus. Euh, le boisé. Pas le boisé, pas le boisé. Le terreux. Le terreux, il n'est plus là. Vraiment, ça sent vraiment l'ananas. Euh, ça sent autant l'ananas que le Tangerine Dream sans l'orange. Juste pour te dire à quel point qu il est qualité. Il a acheté ça là. Euh, T'es vraiment fier de son prix, Mathieu. Je vais pas me tromper, je pense qu'il a payé ça 8 gramme, à 8$ le gramme. Puis à 8$ le gramme, habituellement, c'est pas évident de trouver quelque chose qu'on aime. Euh, j'ai jamais, jamais, jamais acheté de cannabis sur Internet. Jamais de ma vie. Euh, par contre, j'ai été euh, quelques fois là, aux Indiens et euh, le cannabis à 8$, c'est pas du cannabis qui m'intéresse. Quand on voit le cannabis à 10$ le gramme juste à côté, des fois on voit la différence. Mais Mathieu, je ne sais pas quel prix qu'il a payé, mais je pense qu'il m'avait dit 8$ le gramme. Je ne suis vraiment pas sûr. Jusqu'à date, vraiment surpris du visuel et puis de la senteur. Vraiment, vraiment. Mais lui, quand on le grind, quand on le grind incroyable la senteur qui se dégage de ça. Il y a des cannabis qu'on égrène, puis ça sent vraiment euh, la même intensité. Ça, c'est un croisement. Le pineapple express, hein, comme toutes les variétés cannabis, euh, ou presque, c'est rare qu'on ait une landrance. Landrance, hein, c'est un terme en anglais pour dire euh, que c'est une variété qui n'a pas été croisée. C'est comme une pure race. Vous comprenez, comme un chien purasse qui n'a pas été croisé. Le pineapple, le pineapple express, il a été mélangé avec le Hawaiian et le Trainwreck. Trainwreck, il y a beaucoup d'informations sur cette variété. Par contre, le Hawaiian, très peu, très, très, très peu. Mais Mathieu, vraiment un gros merci. Euh, vraiment un très, très gros merci, j'avais pas vu le cannabis comme ça avec la loupe, vraiment beaucoup de tricons, euh, cannabis de qualité euh, t'avais mis beaucoup d'emphase Pineapple Express, Spanaple Express, j'étais pas vraiment convaincu, j'avais déjà fumé du Spanaple Express sur le marché noir, avant la légalisation euh, loin de cette qualité-là loin de cette qualité-là j'allume ça, merci beaucoup Mathieu par Apple Express, ça goûte l'ananas. Ça goûte pas l'ananas, ça sent l'ananas, je l'ai pas goûté encore. Hier, euh, j'ai fait une grosse, grosse séance de fumage chez un de mes amis. À coup de... À coup de concentré, il euh, y avait des instruments pour fumer, euh, des, Il euh, y avait un, un dab pen. Un dab pen, man. À place de dabé là, avec un, un genre de bang, là. C'était juste un crayon, man, un pen. Un, un crayon, on trempait ça dans le concentré, puis on aspirait. Le trip de bouffe que j'ai eu après, mon chum, là. Habituellement, euh, je suis quand même euh, assez raisonnable, je mange quand même euh, toujours le même genre de trip de bouffe, si tu veux, là tu me suis. Hier, yeah, man, je me suis pas un trio man, un trio Burger King sans faire de publicité, fuck man, un trio de trop mon gars, j'avais pas d'affaire à me prendre un trio même à cette heure-là. Je suis le matin, man, j'avais le ventre plein, tu si sais, j'ai le ventre gonflé, gonflé, vous vous rappelez de Indy, Indy hein qui pousse, rendu vraiment plus gros que d'habitude. Je l'avais eu à 480 grammes, il était tout maigre. C'était un chat errant là, que mes amis m'avaient trouvé. Puis que... Il quasiment en train de mourir. Ses yeux sont en parfaite santé. Ben de l'énergie. Mmh, mmh, mmh. Super de bon chat. Merci Andy. Bonjour! Ça fait bien du fun avec mon autre chat. Là, pour ceux qui connaissent mon autre chat, Lucky. Bien du fun. Ok, je le filme pour vrai. Panapole Express, qui n'est pas de Seth Rogan le gars qui est parti une compagnie avec Canopy, Houseplant, pis qui n'a même pas de Panapol Express. Zéro marketing, zéro plus de bar. Vraiment pourri, man. vraiment pourri. Merci à Mathieu. On n'attendra pas après les autres, on va aller chercher nous autres même Il n'est pas désagréable, euh, le pepper carryo finance pas là du tout. Anana, peut-être cette affaire de, de terreux. Mais euh, c'est bien, c'est bien, c'est l'ananas, c'est l'ananas, vraiment, euh, vraiment surpris du goût mon homme, qualité de tricôme encore, je me répète, vraiment surpris monsieur, vraiment surpris, j'avais eu ton cannabis dans le noir, j'avais juste senti comme ça un petit peu rapidement. All right. très bon. Ça c'est sûr que c'est un sativa là. Je penserais pas que ça soit un considéré hybride. Considéré hybride. Euh, si je vais voir le Hawaiian, Hawaiian puis le Train Wreck, les deux c'est des euh, le trainwreck et le hawaiian ces deux là font le pineapple express le hawaiian c'est considéré sativa et puis le Train trainwreck un hybride donc un hybride avec un sativa donne un hybride mais euh, moi je, je trouve qu'il sort pas mal sur le côté sativa euh, Hybride, hein, on sait c'est un peu de Sativa, un peu d'Indica. Indica, ça l'endort. Sativa, ça réveille. Euh, c'est pas si grave que ça, de toute façon. Là. Mais euh, moi, je trouve vraiment qu'il est plus Sativa. Euh, vraiment. Vraiment. Donc, Pineapple Express, c'est fruité. Pourtant, c'est pas ce qui est écrit sur les flics. Mais ça goûte l'ananas. man. Quand tu les graines, ça sent tellement l'ananas. Euh, tu peux pas rester indifférent à ça. Euh, le goût de poivré, goût de citron, oublie ça. Ils sont complètement dans le champ, les flics. Euh, ça n'a rien à voir. Par contre, quand tu lis dans la description, quand tu lis dans la description, pomme, mangue, ananas. Euh, ça, c'est correct. Après ça, ils disent un goût de pain, de cèdre. Mais, euh, vraiment, c'est un bon grower ce que tu l'as acheté, Mathieu. Euh, sûrement que les autres variétés sur ce site-là, ou par les... S'il y a d'autres cannabis qui est fait pousser par euh, les mêmes personnes, ça doit sûrement être de la qualité. Donc, je vous laisse là-dessus. Donnez un pouce à ma vidéo, s'il vous plaît. Abonnez-vous. Si vous êtes abonné, activez la cloche à côté. Cliquez sur la cloche. Ça va vous avertir quand il va y avoir des nouveaux vidéos de moi. Vous allez être vraiment à jour. Et puis, il y a plusieurs d'entre vous qui n'ont pas toutes vu mes vidéos. Euh, J'ai des vidéos qui n'ont même pas encore mille vues dans mes débuts. Allez voir euh, mes premières vidéos. Allez voir l'évolution de Winman. N'oubliez euh, pas que Winman, c'est pour le entertainment. Okay? C'est pour se divertir. Ensuite, c'est pour informatif. All right? Je te laisse là-dessus. Ciao.